Des affrontements entre forces de l'ordre et pompiers en colère venus manifester leur malaise. Policiers et CRS contre pompiers, uniformes contre uniformes image très rare qui interroge à la fois le degré de colère d'une partie de la population et les méthodes de maintien de l'ordre. Les pompiers, souvent, ils travaillent plus de 2000 heures, payés 1607 heures, et les conditions de travail se sont dégradées. Les interventions n'arrêtent pas d'augmenter, les effectifs n'arrêtent pas de descendre. Donc à un moment, on va sur le point de rupture, donc c'est pas possible, Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et là, on arrive à une situation où c'est vraiment, vraiment très compliqué. On est juste bon, en fait, à faire des voix pour nos hommes politiques quand ils viennent poser des médailles sur les cercueils. Mais nous, euh, au jour le jour, on n'a rien du tout, aucune reconnaissance. On a aussi des avantages ou quelques spécificités pour les retraites dont on nous promet qu'elles vont passer par pâté-profit dans le nouveau système. Et ce qu'on voit, c'est que tous les signaux sont au rouge. Alors mardi, dans les rues de Paris, ils sont entre 7 et 10 000 à commencer à défiler dans une ambiance festive. Mais vers 16h30, premier incident, un groupe de pompiers décide de sortir du cortège et donc de quitter l'itinéraire déclaré. Les policiers interviennent et sortent très rapidement le canon à, à eau, trop rapidement selon les pompiers. Une fois tous les 15 ans, une fois tous les 15 ans. Officiers de merde okay. Lâche-le! Lâche-le! Lâche, Lâche-le! 17h, place de la Nation. La manifestation des sapeurs-pompiers doit se terminer. Mais eux n'ont pas l'air de vouloir rentrer chez eux tout de suite. N'approchez pas! N'approchez pas du boulot. Voilà, on n'a on a pas compris euh, pourquoi d'un seul, euh, arrivant en fin de cortège alors qu'on devait regagner euh, nos bus, euh, on se retrouve nassé, gazé, grenadé, euh, insulté et frappé. Enfin, on n'a pas, pas saisi. Les soldats du feu finissent par forcer le barrage. La situation dégénère. On y voit un gendarme asperger un pompier de gaz lacrymogène. Ils ont réussi à faire exploser route. A noter qu'en marge de la manif, un pompier de 52 ans, venu de Dijon, a été gravement euh, touché à l'œil, euh, visiblement par un, une, une grenade qui a été lancée par la police. Euh, il voit une, une grenade de, de, de, de billes euh, qui éclate en l'air et le, il n'a pas eu le temps de retourner la tête, il se prend une, un éclat ou une bille dans son casque. Euh, et bien là, euh, voilà, là, il va perdre un œil alors qu'il n'a rien demandé, rien du tout. Et ça nous fait chier. <rire> Vous faites chier, là Vous croyez que ça nous fait plaisir de faire ça D'à côté, euh, ce sont des gens qui répondent à des ordres. Et là, clairement, l'ordre, c'était de la tolérance zéro. On l'a clairement compris. Ça ne même pas exister. Là, regardez, les CRS, la police, on bosse avec eux. Dans la vie de tous les jours, c'est nos copains. On a euh, une seule police CRS, hein, qui est le syndicat majoritaire CRS, qui, euh, presque 12 heures après, a réagi indirectement hein, sur les réseaux sociaux, en signalant que euh, voilà les ordres qui leur ont été donnés étaient honteux. Ça fait une heure ou deux qu'on nous dit de vous dégager, et de grenader. Et ça fait une heure ou deux qu'on dit non. D'accord. Mais on... voilà, vous ne savez pas tout. Maintenant, maintenant c'est trop tard. Les problèmes des sapeurs-pompiers sont pris à bras le corps. Non mais écoute moi écoute moi Non mais est-ce que vous m'avez entendu ce que je viens de dire Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire J'ai un cousin que de l'autre Vous avez bien entendu Ça fait deux heures qu'on nous dit qu'il faut vous grenader et vous dégager. Ça fait deux heures qu'on qu qu le fait pas. C'est gentil. Ah, On vous remercie. Maintenant, voilà. maintenant c'est fini. C'est ce que je te dis. Merci pour ce que tu fais, c'est super. Ah bah, je croyais ah, que c'était ironique. Alors. Non, merci pour ce que tu fais, c'est super. L'État voilà. qui tape l'État, bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais l'important, c'est de savoir où est la tête. Ces gens qui sont comme nous, euh, subissent autant que nous pour les mêmes payes, euh, pour les, des dangers qui sont similaires. Et voilà, en clair, c'est uniforme contre uniforme, euh, classe populaire contre classe populaire. Et c'est là où ça devient incompréhensible. Allez, allez. Oui, Non, Il tu ne savais pas Tu ne savais pas Regarde ce que tu fais Stop, learnt, allez, Regarde ce que tu fais Regarde ce ton collège On est <sanit hombres> Allez, viens Et euh, on, a, on a un réel soutien de la population, hein, réel. et ça fait chaud hein, au cœur d'ailleurs hein, de, de voir ça, enfin... Euh on se sent un peu perdu et puis d'un coup la population qui vient nous dit on est avec vous, on vous encourage. Enfin, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Magnifique Magnifique Les pompiers Les bras ben en l'air qu'il faut reculer la police C'est magnifique attention, attention, attention. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous.